Ok donc là si j'appuie là ça ok là ça tourne là ça enregistre là ok Putain, vous avez vu ça fait tellement longtemps que j'ai plus fait de vidéo que j'ai perdu l'habitude d'utiliser mon logiciel de vidéo c'est ouf essayez tout le monde blablabla, le tralala habituel enfin pas trop parce que ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéo et euh, bah une nouvelle vidéo oh la dernière fois, je vous ai demandé sur Instagram, j'avais fait un sondage, et donc je vous ai demandé, vas-y, posez-moi des questions. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire, non. à me demander euh, J'ai tellement pas d'amis que je l'avais demandé deux fois d'ailleurs. <rire> donc, euh, bah, du coup, je suis sur ordinateur, du coup, je peux pas vous montrer les. Ah, donc à cette question que vous pouvez voir à l'écran, euh, j'ai obtenu quatre réponses. Alors, euh, question Dolius, euh, on a une question Dolius. À quand le retour du Bordeaux Voya la playa, bien subió la marea. Peut-être qu'après tu veux parler dans la réalité. Euh, bah, je le, je le mets pas dans la réalité. Je le mets plus. Enfin, genre avant, je le mettais même pour aller euh, euh, au collège, au lycée, tout ça. Mais maintenant, euh, bah, The bee, quoi. Et ensuite, on a une question de Nelka. Oh, on le connaît bien celui-là. Eh bien, salut tout le monde, euh, c'est Nelka. Off. Oh. Yeah, boy. Euh, mec, les vidéos de Nelka, c'est fini. Really, nigga. Bah, je suis désolé, frérot. Euh... Par contre, euh, si tu recherches de quoi faire des vidéos, bah viens dans la de production, t'as plein de monteurs à ta disposition, une ambiance de Non plus sérieusement, j'aime bien tes vidéos, et c'est dommage que t'as arrêté, euh, même si je suivais pas trop, il euh, y avait des trucs des fois, je rigolais un peu. Donc, euh, c'est dommage. Et on a une question euh, de Père... As-tu des dates précises ou pas Elle me demande si je suis sérieuse. <rire> Non mais elle est bête quoi ouais je, ouais je sais euh, Date précise est un mot qui n'existe pas C'est une phrase qui ne peut pas être entendue dans la ministre On n'a jamais de date précise Quand je dis on c'est la ministre production en général Si tu visais le projet My Life, il n'a aucune date Sachant qu'il est à peine commencé Et que bah, il avance de manière Super Super lente Un peu comme le rythme de cette vidéo On n'a pas du tout de date encore moins précise Voilà. Euh, ensuite une autre question sérieuse de Holus euh, C'est quand ta prochaine vidéo bah, je sais pas, euh. Demandons à Ennis Ennis Osgegus viens, viens là Viens, ouais Ouais, quoi euh, Qu'est-ce qu'il y a Bah, il y a, bah, y a, y a un gars qui demande c'est quand ta prochaine vidéo. Je, je, je vais pas te dire, enfin, Ouais, etc. mais je Moi, je veux je veux savoir c'est quand ta prochaine vidéo en fait. Ah, euh, ouais, non, tu, tu, non, mais tu verras, enfin, je, je sais pas. Peut-être demain, peut-être hier, peut-être après-demain, je sais pas, dans le futur. D'accord, ok. Bon, bah, ça, ça marche, ça marche. C'est bon, t'es bon, content, content là, là on, est, on est dans, dans quoi là Enfin je... Ok euh, oui euh, oui C'est qu'on va prochaine vidéo Oui. Euh, ensuite j'avais posé une deuxième série de questions Que vous pouvez voir actuellement ici euh, je n'ai que deux personnes qui m'ont demandé quelque chose Mais bruh Ce n'est pas assez Alors si je n'ai pas cinq questions avant le tournage Tu vois c'est je, je menace mes abonnés Je présenterai Ennemis Productions What Une question de Cletus Enfin une question Une remarque de Cletus euh... Attends Attends, Pounce. Etant euh, toujours rien à dire, MDF, euh, oui, étant donné que je te connais et que j'ai pas de questions à te dire, MDF. Ok, ça marche. Au oh, lieu, c'est une autre question, putain, euh, aussi. À quand my life euh, J'ai déjà répondu à cette question, j'ai aucune date précise. Il y a une question qu'on me pose souvent aussi c'est, gueule pourquoi tu mets un bandana Et c'est vrai, c'est une vraie question. Et moi, je vais donner une vraie réponse. Pour rien. Pour rien mec. Je jure, c'est. J'ai rien à cacher sous mon. Je m'appelle pas Harry Potter, hein, mais je. J'ai aucune scatterie, j'ai rien, j'ai vraiment juste si c'est parce que c'est moi, c'est Ennemi, Voilà, c'est cherche pas. C'est. Et donc on en vient à la deuxième question qui est assez posée aussi, c'est pourquoi le orange euh, C'est qu'en SEM, j'étais dans une classe et genre j'étais au bord de la porte. Et genre, sur cette porte là, il y avait un dessin avec. Deux couleurs, il y avait le jaune et le orange Et je m'en battais les couilles, du bleu, entre le bleu, le vert, le, le violet, le, le rouge m'en battais les couilles Non c'était le jaune et le orange Je me suis dit putain, le jaune c'est trop lisse Cherche pas, j'ai une vision du monde assez spéciale Alors que le c'est puissant, c'est intense tu vois Et bah du coup bah j'ai choisi le orange et depuis, aussi il y a pas mal de gens qui me demandent parfois, enfin qui me disent Ouais, genre t'es bon montage ou pas Genre, enfin j'ai vu une de tes vidéos où t'es vraiment bon montage, c'est toi le monteur et tout Et quel logiciel tu utilises et tout Alors le logiciel ça reste secret. Mais du coup, est-ce que tu gères vraiment le montage et tout bon, allez, c'est cadeau. Se préparer à voir leur famille s'agrandir C'est quoi ça On te présente ton Mais le Se préparait à autre chose Nous les On est en pleine crise Sauf pas autant d'amour qu'autrefois Je vous présente notre ennemi mortel mm -hmm. oh. non, non, non, non, non. Vous voyez c'est ça le problème Vous avez appris quelque chose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 La guerre est déclarée. Regarde, les enfants ont fini par s'entendre. C'est formidable. Voilà le petit train qui arrive. il regarde. Choo-choo OK. <tousse> <tousse> <laughs> <m political Até> Dreamworks baby. Et nous, ce biscuit, tout de suite. Les biscuits, c'est pour les gagnants. Je vous préviens, attention petit spoil, la prochaine vidéo sera en anglais. Il y aura des sous-titres français. Mais attention, avant de voir la vidéo en anglais, je me présenterai à la communauté anglaise, mais je parlerai tout le temps en anglais. Et avec mon putain d'accent, je me suis dit qu'en vrai, ça pouvait être drôle. Parce que je me suis putain je parle mal anglais. Mais je vais tourner aujourd'hui. Donc si vous me voyez en même tenue dans la prochaine vidéo, bah c'est un peu normal quoi. Voilà, voilà les amis, euh, merci à tous. Et bah bye. <rire>